Salut à tous, c'est Linux Player et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où aujourd'hui je vais vous expliquer comment télécharger tous les emojis d'un serveur Discord. Donc la première chose que vous aurez à faire sera de vous rendre dans ce lien en description qui vous rend sur la page archive.org où sont contenus tous les fichiers dont vous aurez besoin ainsi qu'un résumé de toutes les instructions avec un document assez facile à lire et très explicatif. Donc, commencez par télécharger emoji.js avec le lien qui est ici. Donc Vous faites un clic droit, enregistrez le lien sous, et vous l'enregistrez dans le dossier où vous voulez l'utiliser. La même chose pour emoji.html. Et vous devez également télécharger le programme Wget. Donc il y a un lien juste ici pour aller le télécharger. Et là, on peut cliquer pour le télécharger en .exe. Donc moi, j'ai un Windows 64 bits, alors je télécharge en 64 bits. Voilà. Et ensuite, je peux aller voir dans mon dossier, j'ai les trois fichiers qui sont nécessaires. Donc ça, c'est la première étape, c'était de télécharger les trois programmes. Ensuite, il faut aller chercher les emojis qu'on va télécharger. Donc là, c'est assez simple, il faut ouvrir Discord dans son navigateur. Attention, pas Discord dans l'application. Donc on ouvre le sélecteur d'emoji et la section du serveur où on veut télécharger les émojis, donc de préférence on va sur le serveur, donc là on voit c'est bien le serveur, tous les émojis sont en couleur, et on fait inspection de page avec F12, alors attention bien sûr, si l'inspecteur de page est beaucoup trop gros, vous n'aurez pas tous les émojis d'affichés. donc il faut faire attention à ce que tous les émojis soient visibles, sinon vous ne pourrez pas tous les copier. Et on remonte un peu de 1, ici, pour que toute la section avec les emojis soit surlignée en bleu. On copie Element. Voilà, copie Element. Et ensuite, on peut éditer emoji.html. Donc là, je vais l'éditer avec Notepad 3, parce que je l'ai installé. Ou sinon, vous pouvez utiliser le bloc Note Windows. Et là, je peux coller ce que j'ai copié ici, dans emoji.html. Donc là, on voit que ça prend une seule ligne, et c'est dans la section centrale, voilà, entre les deux. Là, j'ai tout copié, il y a tous les emojis. Ensuite, je peux sauvegarder emoji.html, et je peux fermer l'éditeur de texte pour ouvrir emoji.html en double-cliquant comme ça, et ça m'ouvre dans le navigateur. Et là, c'est assez simple, ce qu'il vous reste à faire, c'est de cliquer sur « Commencer le braquage » inspection de page, console, et dans la console, j'ai ceci, que je peux copier, et dans mon explorateur de fichiers, j'ai plus qu'à faire affichage, je coche extension de nom de fichier, comme ça, ça affiche .html, .js, et je peux faire fichier, ouvrir Windows PowerShell, et ça m'ouvre PowerShell dans le dossier, et ensuite, je peux faire CTRL V et entrée Là voilà, on voit qu'il télécharge tous les emojis. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez quitter la console PowerShell avec Exit, fermer la console de l'inspection de page, trier les fichiers par type, et sélectionner tous les fichiers PNG pour envoyer vers Dossier compressé, ce dossier compressé que vous n'avez plus qu'à nommer comme le nom du serveur. Une fois que tout est dans l'archive compressée, vous pouvez choisir de garder les émojis dans ce dossier ou simplement les supprimer et partir télécharger les émojis d'un autre serveur. Voilà, ce tutoriel est déjà terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aller checker la description pour avoir toutes les instructions si vous n'avez pas tout compris. Et si jamais vous en rencontrez un problème, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'était Linux Player. Salut